Ok, je saute sur le poteau Vas-y, j'y arriverai jamais Je crois que KO, il est trop lourd Oh, trois fois il l'a fait, j'ai trop la haine La dernière fois c'était comme ça Bob il l'avait fait 8 huit fois je crois Bélo il l'avait fait 3 fois, moi je l'avais fait 0 fois la Seule fois où je l'ai fait, ils l'ont pas vu Bon en fait quand tu tournes, il te propulse, il te propulse plus loin je je... Ah, je l'ai fait ah, ça y est, ouais. Fils de pute Fils de pute PD de strafe, j'aime te PD, Voilà. putain, 50 essais pour en faire un, quoi. 50 essais pour en faire un. Putain, je très enculé hein. Non, Dunbans... J'ai pas vu ce qu'il y avait. Pourquoi un lapin il est vert Je sais pas. On a cassé les oreilles ton... En vrai, le... mais moi De quoi De Commando Ouais, quand tu ma place c'est des Riz et. Oui there is. there is Call of Duty <rire> là comme ça. Bon on se casse Vas-y, vas-y Bon bienvenue à tous donc dans le défi avec Modin Cream, on va aller laisser se présenter à on va aller laisser se présenter Modin Cream si tu veux présenter ton chanel donc on fait en ce moment on fait beaucoup de streams donc notamment sur Gamersco, actuellement nous sommes en stream sur Gamer Collection Euh. Ouf. Bon au niveau du défi là ce putain de bâtard Vas-y go qu on ouais, on allume. On va prendre un mastodonte. Donc, on va galoper. On va esquiver tous ces putains de zombies. Donc, actuellement, on est sur Gamer Connection. Donc, euh, vous qui allez voir la vidéo sur YouTube, mais eux qui la voyaient déjà sur Gamer Co. Oh là On prend un masto. Et donc, en ce moment, on fait pas mal de stream. Donc, là, il hein, y a Derby avec nous. Fear of Derby. Oh, oui. Ah, il y a pas. Si, oh, euh, ouais. Salut. Attends, viens, on va prendre le. Ah t'es redescendu prends un thompson ou quoi non bah Non ben oui, non. Voilà, voilà. Donc euh, voilà donc ce que je disais c'est qu'on est en stream. Donc, désolé c'est un peu chiant euh, avec les zombies toutes ces plus de deux zombies mais la mort. Donc en fait on stream beaucoup en ce moment donc on stream by gamer collection et donc nous euh, je l'ai rencontré il n'y a pas trop trop euh, pas très très longtemps mais donc on fait donc, pas mal de parties bon. ensemble mais euh, voilà on avait pas fait encore de défi je, je vous l'avais pas présenté euh, sur ma chaîne pas fait de défi à deux Oh là, là eh mais Donc juste avant on a fait un No Power Moon d'ailleurs on a fait 28 Eh vas-y c'est le bordel moi je me casse c'est bon j'en ai marre oh, il me fait enculer dans un défi encore hein. C'est bon oh, ouais. Il est marre de me faire enculer J'en ai marre hein, c'est bon Vas-y j'arrive Mon truc de balle il en a plein de cul là. Ouais je sais pas à chaque fois j'ai remarqué on fait des parties à deux on fait de Miki où je me fais une tout le temps ça, Ouais, ouais. On oh va bah, charbonner hein Non je vais, non, je vais ça les ça ça doser vite On prend Mastodon après je t'explique la suite vas -y, vas -y. Parce que comme d'habitude dans les défis vas -y, vas -y. le coéquipier ils, pas... ils savent pas trop ce qu'il en est Donc en fait là c'est ce qu'on va faire On va faire le reverse Thompson Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre Mastodonte Une fois que Mastodonte il est pris on va traverser le pont donc on a allumé le courant pour pouvoir traverser le pont pour pouvoir prendre masto parce que aussi, si on allume pas le courant en fait on peut pas traverser le pont je, que là, je voulais faire sans masto à la base mais on peut pas traverser le pont Donc ce qu'on fait c'est ça On va prendre double coup vu qu'il est sur notre chemin tiens moi, je vais Ouvrir la porte ah, Ouais bah, bien vu Comme ça moi j'ai plus de points je vais bien dans le cul et on va prendre le Thompson que j'ai vu j'ai que minutes je vais Allez, ouais, c'est pas grave, je vais mettre deux grenades moi. Donc, après le but du. Ouais, mais là, le truc, tu vois, normalement, la règle ça aurait été une fois qu'on a achète ces deux bonus, qu'on descend, on a plus le droit de remonter. Une fois qu'on meurt, on a pas le droit de remonter, d'aller rechercher d'autres boissons. Bah, défonce Donc, Modin Cream, do you want to present you? Uh, yes. <rire> <rire> oh, dit, moi, cream, bah, bah, Donc moi, je sais pas Donc, un peu de zombie, bah, j'en fais beaucoup, mais je publie pas, pour bah, je publie pas trop, en fait. pas fait peur, <rire> voilà, et ça fait deux mois, que je fais une petite game avec Floris, mais bah, euh, Façon, on a pas trop de chance euh, au niveau de la... Tu rentres la gueule à fois. moi tu... Ouais, c'est clair. Cool. Ouais. Non, c'est pas ça. Il va prendre ton double point en 2-2 et après on redescend plus. Après on remonte plus. Non, c'est pas ça le truc, c'est en même temps on tente des trucs qui sont pas forcément, euh, qui sont pas forcément faciles. On tente des World records Kino pas... On des trucs, on en dans des <rire> Ouais c'est vrai rien. après moi aussi à chaque fois je pousse les gens à faire Juste des stratégies fait. un peu plus compliquées C'est vrai ouais, que je suis pas un joueur facile non plus bon. je le sais, je le sais Mais bon donc voilà c'est vrai que j'avais pas présenté du tout de vidéo avec Modin Malgré le fait que comme dis, on est souvent en stream On joue pas mal, on est vraiment, on est souvent ensemble en compte sur Skype Vu qu'avant euh, on était sur Mumble J'étais sur Mumble, je suis toujours un petit peu, beaucoup moins, je en fait, suis sur Skype. Donc, euh, grâce à Firovirus, on a donné beaucoup de monde sur, euh, sur internet. Donc, euh, on n'a pas eu encore la conversation qu'on doit avoir tous les deux, mais on en parlera. Et je sais très bien ce que tu va apporter sur euh, cette communauté. Donc, en ce moment, euh, donc on a aussi la chaîne communautaire de la To Play Zombie. Donc, euh, sur laquelle euh, j'ai ai pas fait encore de vidéo sur ma chaîne. Donc, là, il y a que ceux qui écouteront la vidéo qui écouteront et à vous qui êtes sur le stream. Et donc il y a une chaîne communautaire qui est, ouvert, euh, qui est ouverte euh, La play zombie sur laquelle En fait euh, je, on upload Donc pour l'instant on est 3 Donc euh, on sera peut-être 4 Mais pour l'instant on est 3, il y a super 5 Il y a Sora, il y a moi Donc il y avait peut-être Derby qui allait rejoindre mais on ne sait pas encore bref Et euh, donc ce qu'on upload c'est Des montages, des petits records Donc en first tour en no power Des records au niveau des manches, des bons gameplay Mais euh, avant tout, surtout la qualité Donc euh, au niveau de... Il faut que ça soit soigné au niveau de... Euh, au niveau de l'image je ne pas je, je me permettrai pas de plotter des qualités de merde que les gens voilà n'aient pas envie de la regarder comme euh, en plus on a beaucoup de personnes qui alors bah, maintenant de par euh, justement, les portagnes c'est vrai qu'il y, y a des gens qui disent qu'une vidéo il y a l'image qui compte il y a aussi le son, le son ça compte beaucoup si l'image est dégueulasse et le son l'est encore plus c'est pas regardable alors qu'une vidéo avec une image dégueulasse et un son qui passe on peut la regarder parce qu'on va l'écouter mais un son dégueulasse on la regarde pas du tout. C'est vrai en plus Ah ouais, c'est ça, après c'est sûr que je comprends qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un HDPVR Pas les moyens d'avoir fait des trucs comme ça Oui mais dans ce cas là, tu sais les mecs qui sont pas sur Youtube Après c'est vrai que voilà, il y en a qui font des records Mais franchement la plupart des joueurs qui maintenant font des records à l'heure actuelle dans le zombie Qui jouent encore Déjà les mecs qui jouent encore en zombie, c'est que c'est des, des joueurs de zombie Soit ils ont été euh, Soit ils ont été euh, euh, soit c'est de par nos vidéos justement que ça les motive à jouer donc dans ce cas là c'est vrai qu'ils peuvent pas avoir le matos Ou soit c'est des joueurs zombies comme euh, la plupart des joueurs et puis au fur et à mesure du temps ils s'en achètent des PVR justement pour filmer leurs records Pour les mettre sur leur petite chaîne Youtube donc il y en a plein qui font ça non, vraiment, beaucoup. Pour l'instant ce qu'on a upload il y a eu un peu de record de power de la team DMDL, la team Il y a eu des petits montages de CRZ Paul des super montages y a eu il euh, y a eu des tutos de pancakes, il y a eu aussi des montages de pancakes, de... j'ai vu des petits montages à moi, ouais, pas mal de trucs. C'est pas mal ça, c'est plutôt pas mal. C'est ouais. plutôt pas mal, mais c'est fait des ouais, bien. Ouais, je descends bien. Donc nous vous invitons à rejoindre les rangs les rentes et je sais pas apparemment peut-être qu'il est aboli moi j'ai pas envie qu'il soit aboli ce syndicat là je sais pas il avait été aboli après il a été ouvert. Je faut que ça en revient tu l'avais déjà fait ce défi là t'avais fait combien euh il a pas non il a pas été fait dans les mêmes règles Enfin, il y en a qui l'ont fait sans masto il y en a qui l'ont fait avec masto donc nous on le fait avec masto et double coup voilà et on le fait si on meurt on va pas le chercher c'est un défi de spartiate défi de spartiate c'est n'empêche le nom le nom du défi de spartiate ça sort vraiment de de loin en fait le délire du spartiate je vais vous raconter cette petite histoire les délires du spartiate ça vient de plus loin ça vient vraiment des premières parties sur Kino que je faisais avec un pote à moi un pote qui s'appelle Stan qui a 8 sur Panam. j'ai fait un défi avec lui de spartiate d'ailleurs c'est euh, le mec qui s'appelle Stimos, en fait son gamer tag on l'a fait sur transit et euh, il a terminé par une jolie déconnexion de mon équipier qui a déconnecté alors là par contre regarde, ça va commencer avec le manche on va devoir semi-tourner On avait fait un défi de spartiate avec lui Donc en fait ce délire là il faisait des parties de où en fait on faisait des trentaines de manches avec juste notre MP5 On jouait comme des comme des gros cons comme, comme des noobs quoi on fait de piège On voilà, fleurs mais on tirait n'importe comment on campait euh, pas de stratégie c'était du n'importe quoi Des grandes parties du 8h euh, pour faire 36 manches 38 manches après on faisait des grands photos avec nos portables, on était content avec nos 38 manches alors que c'était du bon, il y avait déjà des mecs comme Bellogal qui tapaient des 99, on était là à se masturber sur les 30 manches. Donc on avait des délires quand à chaque fois on faisait des. Parce qu'on faisait quand même des actions de ouf. Moi je faisais quand même des réanimations, des bonnes réanimations vu qu'à chaque fois on jouait en ligne avec des gens et ils crevaient à chaque fois on se réanimait de ça, des réanimations spartiates, on crie ça Donc c'est avec de lui est sorti tout du grand délire. En ah vrai moi j'ai ramené ça dans, de par mes vidéos et de par euh, l'ambiance Les gens euh, Aou, Spartiate, on était tous des Spartiates, on est tous des Spartiates aujourd'hui Tous des soldats car nous nous battons face à des hordes de zombies Tels les croissants qui se sont battus dans les portes chaudes Face à des hordes ouais, de perses, Les fils de pute de perses Car si vous avez vu le de... 2, regardez-moi <rire> Il est pas pourri mais il est pas... Euh... Il ouais, est 1. Tu l'as vu le 2 Non, je, je pas les ordres, mais... On oui, pas trop mal. Donc on vous invite à aller voir la chaîne Amani Crime hein. avait sa petite présentation en début. Franchement, pour le coup, c'est vrai que c'est un bon gars. Papa de, papa de 3 enfants et euh, passionné de jeux vidéo. Il avait une autre chaîne avant avec 2000 abonnés à son actif, mais il a préféré refaire. Ouais, Donc, parce que j'ai fait des, des choses que voilà, je, je leur recommence à zéro ou quoi. Ouais, il y avait des glitches des, des, des glitchs, glitchs, comme voilà. ça. Ouais, c'est compréhensible, il y a beaucoup de joueurs qui euh, une fois qu'ils ont fait des glitches ils, ils, ils refont une chaîne. Bon, mais moi j'avais déjà des fait glitch. des glitches moi sur ma chaîne. Vous avez mis des glitches, tu ouais, sais, tu m'as dit C'est Voilà, il fait un tour, il a pas beaucoup, il a pas beaucoup d'abonnés maintenant et en plus le suis... Moi, j'aime bien parce que il a plus fait... je il est partir avec moi. Et euh, je sais pas, de que ça m'aurait euh, vraiment pas du tout dérangé qu'il y une vidéo genre gameplay avec moi et tout, il l'a pas fait. C'est les gens qui, ouais, pas par intérêt, en fait pas par intérêt, vraiment par kiff du jeu vidéo, je pense. Ah bah ouais, cool. Bon, après, y en a plein de gens comme toi, mais on a aussi qui par intérêt, y en a plein qui, quand construisent le là, si je vais avec eux, il pensera faire une petite vidéo derrière, je pense. Bah, on va enregistrer pour se dire s'il y a des petits clips, je les mettrai, tu vois. Alors qu'avec toi, on a déjà eu là, les play, sur là, les maps, ah, et sur euh, pas mal de trucs en plus. On a eu des réanimations, il y avait pas mal de trucs. Tu as même fait des esquives, toi et tout avec moi, tu vas faire des vidéos. Ouais, c'est clair. Il a rien posté. Donc allez-y, cliquez dans la description. Cliquez, cliquez salope, cliquez. Cliquez, cliquez, clique, clic. Et là j'arrive à 300 abonnés là sur Gamer Connection. C'est qui qui dit clic ouais. Clic clic C'est putain, t'as eu du mérois là, tiens Marché là. Oui, Marseille. Marseille, voilà Marseille. Ah, bah là, les... Cliquez, cliquez dans le dessin <rire> Cliquez Je te mets de ce côté là, je te mets de l'autre côté là. Ouais, on peut faire comme ça. Hein. Ouais, si tu vas avoir trop de zombies, vous en voulez. Il reste pas que dans les coins, ma gueule, hein. Oublie pas, t'as plus de master après. Hein. Ouais, j'ai fait... fait de l'arrivée après. J'arrête de te regarder. Il y a un grand fou Vas-y toi je te suis bien par là là. Viens par là là, ici là. Ralenti là. Et voilà. là on les dose ici. Allez c'est plus de pute dans le tonneau quoi Allez si tu vas mourir tu vas faire, oh mais non, <rire> non mais ça je direct. Mais non Attends, tu veux te mettre là ou je me mets là Ah la foutre je fais des ouais, mais comme ça on se croise pas avec une, une équipe de l'imbida euh vas-y laisse-moi là Laisse-moi là, mets-toi à la porte toi Toi tu restes devant la porte et moi je vais gérer là Et de toute façon vu que t'es le blanc ils vont se détacher vers toi comme ça on va être partagé. moi pour le coup je la gère plutôt pas mal la zone je pense en plus ceux qui viennent des escaliers c'est nickel une Bon. Voilà. donc on rappelle par contre oui c'est vrai que les défis de spartiate donc en fait il y avait quelque chose que, qu bah, que je faisais assez souvent il y avait des gens qui répondaient aux défis. donc si vous réalisez le défi donc le but faire plus de manches que nous déjà de base le principe de base et ensuite, vous mettez euh, dans les commentaires, vous pouvez poster directement le lien de vos vidéos. Maintenant, vous pouvez poster... Vous avez même plus besoin de faire commentaire vidéo ou quoi Vous postez directement le lien de mais vos non, vidéos. Et voilà, dosez. Une Cream. Vous postez votre lien de vidéo direct dans les commentaires en mettant le nombre de manches. Bien sûr, essayez de jouer le jeu et de mettre un, et de faire euh, plus que nous. Et nous, on passe. Petit commentaire, petit like. Oh si ça lui fait plaisir c'est tout ce que je peux apporter sur ça pas de pif, pas de jeu à gagner ça est, Allez, je tout seul à voir Masto donc là mon cher ami Quim n'a plus le droit d'aller chercher Masto donc là ça va être un petit peu de survie jusqu'à temps que je n'ai plus masto moi et après ça sera de la merde à deux masto à 200 masto ah de bah ouais. ah, toute façon ça allait arriver On ouais. Ouais, <rire> <pas vraiment rire> nous dit qu'il va se. ouais, ouais t'as raison ouais il n'y a pas un défi de spartial où j'ai fait un 25 hein. ouais, chaud, en fait. ah si il y en a un avec tout cut c'est un truc de ouf SVU ils on savait pas mais en fait les zombies ils arrivaient devant nous et le SVU il est mort et euh, mort puissant et défoncer les zombies Il n'y rien à faire juste défoncer devant nous On d'ailleurs j'ai oui. le revoir hein. Tout cut ça fait longtemps lui il date carrément Euh salut d'information tout cut comment ça va <rire> <rire> C'est quoi Je suis en de Mais non je de C'est des grands malades dans le chat <rire> <rire> de temps, <rire> de quoi donc rejoignez si vous savez pas il bon, y, y en a plein qui savent hein, vu que à chaque fois tous les soirs en fait j'envoie des, des petites vidéos euh, que Derby d'ailleurs m'a fait une petite vidéo euh, de pour euh, annoncer qu'on est en stream sur Gamerco vous aimez bien par contre on vous prévient les ambiances ici donc sur Gamer Connection donc, quand on est avec Aka Derby généralement c'est des les ambiances un peu... Euh, bah, ça dépend des moments. là En ce moment, il y a une petite ambiance médiévale avec la petite musique du cheval. là Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Des fois, il va y avoir des petites ambiances... Euh, des petites ambiances... Euh, je... oh, Vas-y, laisse tomber. Il y a trop de trucs. Il y a des ambiances de fou. Des fois, ça taille tout le monde. Des fois, c'est en mode arabe. Des fois, ça clash. Des fois, c'est raciste. Des fois, c'est euh, en politique. Des fois, c'est... ici à la place de tourner en vrai Si les pigeons petits jeunes ils vont bien s'appliquer pour le faire Ils peuvent faire un bon petit 25 ouais, comme tu dis pour faire un bon petit truc Oh bon la déploie Spectacle Contact. oh oh merde oh merde oh merde <rire> <rire> ouais, c'est pas cool ça oh est, -ce là là oh là là. est ce que Et non. Et est ce non. que est ce que la fin de partie mauvais demi tour dans le non. four non non j'avais bien regroupé puis on a, en fait le spawn a continué à descendre dans cette piste de pute Allez c'est pas grave au oh, calme. Bon bah en tout cas à vous de à vous de faire plus donc et de mettre euh, votre petit commentaire dans votre petite vidéo dans les commentaires. En tout cas bah c'était Foris, le FDP syndicat Mister euh... Mister Modin Cream. Allez voir sa chaîne et puis on vous retrouve à très bientôt pour un petit défi de ou je sais pas, une petite vidéo. Voilà, à plus les gens. Vas-y bonne soirée tout le monde.